Alors, nous avons vu que le livre de la Genèse est le livre où les alliances de Dieu sont déjà très visibles. Dans la Genèse, nous avons tout et euh, je voudrais aujourd'hui regarder avec vous, euh, ou commencer d'ailleurs de regarder avec vous, c'est l'alliance de mariage, puisque elle prend place dans le jardin d'Éden. C'est... Dieu, qui est en fait la première agence matrimoniale. C'est lui qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que l'homme a besoin d'une aide qui lui corresponde. Aide n'étant pas péjoratif, c'est plutôt dans, en hébreu le mot « vis-à-vis -vis ». Alors nous voyons cela euh, dans Genèse 1, 26, euh, où Dieu... Fait l'homme à son image, à sa ressemblance, avec un objectif ou un but, une grande commission, une grande mission qu'il domine et assujettisse la terre. Ils sont deux à exercer l'autorité, pas seulement l'homme, mais l'homme et la femme, même si l'homme, bien sûr, dans son foyer, et la tête, parce qu'il représente Christ. Là, nous verrons en fait tous les symboles, il y a du. Magnifique euh, type de Christ dans la dimension du mariage. Donc Dieu créa, ou forma, il le forma à son image, il les créa mâles et femelles et Dieu les bénit. Dès le premier jour de leur union, Dieu les bénit. En Genèse 2, 18, il a dit il n'est pas bon que l'homme seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde et il va donc euh, tirer cette aide du côté d'Adam. Le mot, le mot juste n'est pas la côte mais le côté d'Adam. Bien sûr, quand on est côte à côte, on voit on a la même vision. Hein? Et donc, Eve est tirée du côté d'Adam certainement du côté de son cœur. Ça, c'est moi qui l'ajoute parce que je trouve ça plus joli. L'homme va mettre le, son bras autour de son épouse et l'époux sera à la droite de l'épouse. Donc voilà, c'est comme ça que je le situe. Ça, c'est ma, ma propre conception. Vous avez certainement la vôtre et elle est aussi valable que la mienne. En Genèse 2, 2 Dieu va dire qu'il a vu tout ce qu'il qu a fait et voici que cela a été très bon. Alors, il vaudrait mieux euh, traduire de cette façon-là que chaque fois que Dieu dit c'est très bon, en fait, c'est conforme à sa volonté, c'est conforme à l'idée qu'il se faisait de la chose, donc c'est très bon. Et donc Dieu va se reposer au septième jour de toute son œuvre qu'il a fait. Adam, quand il reçoit, enfin le premier homme, quand il reçoit son épouse, « Ah, oh, il est émerveillé Cette fois c'est l'os de mes os, et la chair de ma chair. C'est elle qui sera appelée femme, Isha, car elle a été prise de l'homme, Ish. Ce sont des paroles d'alliance. Euh, « Os de mes os, chère de ma sœur », c'est une façon très imagée de dire que tu fais partie de moi. Nous avons cet exemple euh, là, dans, dans, dans l'histoire de Laban et de Jacob, quand euh, Jacob est parti avec ses épouses pour rejoindre le pays de Canaan, où se trouvait encore son père, Isaac. Il fuit Laban, parce que Laban, effectivement, était un trompeur, et l'avait un petit peu trompé, hein, au lieu d'une femme, il, en a, il se trouve avec deux. Euh, par rapport à, à ses biens aussi, il est obligé de, de comment dire, d'écouter ce que Dieu lui dit pour obtenir enfin le salaire de son travail. Parce que quand Dieu nous fait partir, nous fait quitter un, un endroit, il ne nous laisse jamais à vide. Hein. On a encore cet exemple avec le peuple d'Israël qui a dépouillé les Égyptiens des objets d'or et d'argent avant de partir. Donc Laban est parti avec, un, un, avec des richesses et, pardon, Jacob est parti avec des richesses et Laban va le poursuivre parce qu'il est parti en fait euh, n'osant pas trop dire à son beau-père qu'il s'en allait et Laban va dire cette, va dire cette expression va employer cette expression os de mes os chair de ma chair ça ça veut dire qu'il y a une dimension d'alliance entre eux effectivement ils vont ratifier une alliance entre eux euh, elle existe déjà par le fait de l'alliance de famille, hein, l'alliance de mariage tout simplement. N'oubliez pas que euh, lorsqu'on fait un faire-part, on fait un faire-part de mariage, en tout cas autrefois, quand on faisait un faire-part de mariage, on l'adressait aux familles, amis et alliés. Qu'est-ce qu'on entend par alliés Eh bien, ce sont simplement toutes les personnes qui sont en alliance avec nous. Donc l'alliance de mariage, elle, elle est instituée dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose qui est donc universel parce que c'est institué avant la chute. Elle concerne tous les hommes. On ne peut pas dire qu'il n'y a que les chrétiens qui soient mariés. Tous les, tous les hommes du monde, toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les tribus du monde ont leur rituel de mariage que Dieu reconnaît parce que c'est lui qui l'a institué. Et dans le mariage, qu'est-ce que Dieu fait Il est non seulement, euh, j'irais dire, le, le témoin bienveillant puisqu'il est là présent, Dieu est toujours témoin dans une alliance, il est là. Regardez David et Jonathan, quand ils se rappellent l'alliance qu'ils ont traitée entre eux, c'est devant l'Éternel. N'oublie pas, c'est devant l'Éternel. Chacun dit à l'autre, attention, si toi tu ne tiens pas compte de, de cette alliance que nous avons faite, nous l'avons faite devant l'Éternel, et l'Éternel est témoin. Donc Dieu est non seulement le témoin de notre mariage, ou de la, de la première, du premier mariage dans le jardin d'Éden, mais il en est l'initiateur, il en est l'instigateur et il en est en même temps celui qui est celui qui va sceller en un une seule chair. Il y a beaucoup, beaucoup de, de mauvaise compréhension par rapport à ce verset. Je vais le chercher pour vous le lire directement parce que je ne veux pas qu'il y ait d'erreur. On le trouve dans le chapitre 2 de, de la Genèse, si je ne fais pas d'erreur, et au verset et au verset, voyons voyons. Au verset 24 du chapitre 2. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, ou un seul être. » Alors, beaucoup voient dans ce verset euh, la dimension de la relation conjugale. Elle n'y est pas. Ce n'est pas cela dont il est parlé. Il est parlé de cette unité dans laquelle se trouvent un homme et une femme qui se sont engagés dans les liens du mariage, comme on dit, qui se sont donc engagés dans une alliance de sang, qui est une alliance de sang, jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est ça l'alliance de sang. Donc, c'est quand même curieux, ce verset qui arrive dans la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, que je sache, enfin, peut-être que vous le savez, mais moi je ne sais pas, qui est le père et la mère d'Adam. Le père, oui, c'est Dieu. Mais c'est quand même curieux, Adam n'a pas... Il a été fait homme, il n'a pas grandi. Il n'est pas né enfant, puis il a grandi. Il est fait homme. Et il est dit qu'il s'attachera à sa femme. On voit dans le Jardin d'Éden euh, Dieu qui prend la belle créature qui venait de sortir du côté d'Adam et il va l'amener... À Attends, elle à lui il est en extase. Os de mes os, chère de ma chair. Sans, sans peut-être que vous le, le, comment dire, le perceviez, parce que notre attitude, notre capacité, notre. Je pas le bon mot. Notre approche occidentale des mots n'est pas que qu'au niveau du, de l'hébreu. Mais le fait qu'ils disent cela, ce sont en quelque sorte des vœux de mariage. Ils reconnaît cette, cette alliance dans laquelle ils sont, parce que c'est Dieu en même temps qui a. Coller, le mot, le mot hébreu est très fort, c'est vraiment, on pourrait dire, la colle forte. C'est-à-dire que Dieu euh, a lui des paroles, parce qu'il nous respecte. Dieu nous respecte. Il ne va pas nous, nous unir sans notre consentement. Donc, notre, euh, notre, nos paroles, ce qu'on appelle les vœux de mariage, maintenant, comprend euh, à la fois une promesse et un serment.